Donc ça, ça ne veut pas dire que les enfants ne peuvent jamais contaminer. C'est Bien évidemment, on n'a pas cette information-là pour l'instant. Mais on a quand même l'impression que les enfants jouent un rôle mineur dans la transmission de la